Si tu l'avais capté, mais en fait, on a des thématiques durant ce market Et aujourd'hui, la thématique, c'est la spiritualité. Pour tout dire, je ne sais même pas encore de comment va se terminer cet audio boost, sur quelle conclusion ça va aboutir, mais justement, tu sais quoi, j'avais laissé mon intuition et Dieu peut-être guider les choses. Alors, ce que j'aimerais te dire, c'est que pendant longtemps, je ne croyais pas en la chance dans le business. Qu'est-ce que j'entends par là Tu sais, il y a des discours où, en tant qu'entrepreneur, il faut être responsable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de mal, il eh ben, euh, faut se responsabiliser. Par exemple, il y a le Covid, ton entreprise est en difficulté, eh ben, en tant qu'entrepreneur, on ne fait pas la victime. On ne commence pas à dire que c'est à cause du Covid, à cause du gouvernement, à cause du virus. Non, c'est ta faute, parce que... Euh, il y a certaines choses que tu aurais dû anticiper. Donc pendant longtemps, j'étais dans ce délire-là. Et euh, je pense qu'évidemment, il y a du bon à être dans cette réflexion, euh, ne serait-ce que parce que c'est un bon réflexe. C'est quoi le contraire sinon À chaque fois qu'il t'arrive un, un malheur, tu accuses les autres et tu fais la victime, ça ne t'aide pas à avancer en fait. Tu ne peux pas avancer en entre tant qu'entrepreneur avec ce mindset. Mais par contre, tu ne peux pas juste avoir cette réflexion-là. Pourquoi Parce qu'une fois, je ne sais plus où, j'ai entendu parler de cette idée de chance. Est-ce qu'il y a une part de chance et du coup de malchance quand on avance dans nos projets et que les projets réussissent ou se plantent Et dans… Ma réflexion précédente qui était de dire qu'il n'y avait pas de chance, qu'il n'y avait pas de malchance, que j'étais responsable de tout, bah, ça voulait dire quoi ça aussi Ça voulait dire que quand je réussissais, du coup ce serait 100% grâce à moi. Parce que si quand j'échoue, c'est à cause de moi, bah, la logique voudrait que quand je réussis, ça ait grâce à moi. Et c'est là où c'est mesquin en fait. Parce que c'est se donner des pouvoirs qu'on n'a pas. Donc ce n'est pas vrai. Oui, je pense que c'est un bon mindset, un bon réflexe, qu'à chaque fois qu'on a des challenges, de se dire, ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment Mais ce n'est pas vrai de dire que c'est que de notre faute. Si demain, un de tes collaborateurs tombe bon malade et à un moment crucial de ton business, alors oui, tu aurais pu anticiper certaines choses, mais je veux dire, à un moment donné... Euh, si la veille, il a dîné avec quelqu'un qui avait le Covid et qu'il a chopé, bah, il a chopé en fait. Et donc, oui, la chance et la malchance existent. Par contre, par contre, quand tu as certaines croyances, quand notamment tu crois en une divinité, en Dieu, comme c'est mon cas, tu le sais, j'en ai parlé précédemment, alors je ne l'ai pas dit, je suis chrétien protestant. Voilà, s'il si faut me catégoriser quelque part. Évangélique pour être encore plus précis. Et au-delà de chance-malchance, chance, moi, j'ai envie de penser qu'il y a aussi une certaine force spirituelle, une action divine qui va t'aider quand tu vas faire des choses qui sont faites avec bonne intention et avec l'envie d'aider versus quand tu le fais que pour des raisons égoïstes. Attention, par contre, je ne mets pas en opposition une action où on serait le bénéficiaire, une action qui serait bénéficiaire aux autres. Pendant longtemps, justement, j'ai mal compris ça. Une action peut être bonne pour nous et pour l'autre. Par exemple, quand je vends un programme d'accompagnement à un client, moi j'en tire clairement des bénéfices. Et le client aussi, ok Sinon, je le ferai pas, d'accord Et du coup, là où je veux en venir, c'est que globalement, je pense que quand on fait des bonnes actions avec une bonne intention, eh ben, on est récompensé. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 50 ans ou ça peut être dans l'éternité pour ceux qui croient en tout cas en l'éternité. Et ça, c'est important. Pourquoi Parce que tant que tu n'as pas cette pensée et cette philosophie, cette croyance gravée en toi, quand tu avances dans la vie, tu es en mode, bah, tiens, là, je devrais bien agir et je pense que j'en récolterai les, des fruits. Mais là, là, tu vois, oh, là, je ne suis pas sûr que… Peut-être je pourrais mentir, peut-être je pourrais tricher. Alors que si tu as cette idée qu'il y a une action, une présence divine qui te récompense, c'est pas genre le fisc ou un contrôleur de métro. C'est genre, il y a un Dieu qui est omnipotent, omnipotent omniprésent, qui sait exactement tout. Et bien là, l'idée, ce n'est pas de se faire peur, ce pas de dire attention et je pense que c'est aussi l'un des problèmes de l'Église catholique, en tout cas, euh, c'est d'avoir euh, donné cette impression qu'il fallait bien faire les choses, parce que si on ne faisait pas bien les choses, on serait puni. Je pense pas que ce soit quelque chose de forcément très euh, pédagogique. Et ça a marché à une époque et je pense que ça ne marche plus euh, à notre époque. Et du coup, là où j'aimerais t'amener à réfléchir, c'est que quand on fait des choses bien, globalement, on est récompensé parce qu'il y a un Dieu qui nous observe, qui nous regarde comme un bon Père qui a envie de nous récompenser pour nos actions. Et si j'ose même aller plus loin, en tout cas, oui. si tu partages mes croyances, ce qui sera euh, le cas de très très peu de personnes qui écouteront à mon avis, c'est que non seulement Dieu peut agréer nos actions, mais aussi on est des messagers et des serviteurs de cette action globalement, Dieu veut du bien dans ce monde et qu'on est là pour faire les choses bien. Du coup, si on a Dieu comme associé dans nos actions qui est là pour nous soutenir et pour nous aider, et eh bien là, on est extrêmement puissant. Je n'ai pas de conclusion autre à t'apporter que ça parce que c'est un partage assez personnel de mes croyances. T'en fais absolument ce que tu veux. Euh, je respecte parfaitement si tu ne crois pas du tout en, en ce que je dis parce que je comprends je comprendrais carrément d'ailleurs euh, je pense que si, si je croyais pas en mes croyances et que j'entendrais ça je serais pas forcément euh, d'accord euh, mais voilà en tout cas j'apprécie que tu écoutes si ça t'apporte quelque chose tant mieux si tu veux échanger n'hésite pas à répondre par email si tu as reçu cet audio boost par email ou à me contacter via les réseaux sociaux et je te dis à demain pour un nouvel audio boost ciao